Vous ne le savez peut-être pas, les ondes émises par votre smartphone peuvent être cancérogènes. Avec PhaseUp, réduisez efficacement votre exposition aux ondes tout en conservant la qualité de vos communications grâce à son système de positionnement breveté. PhaseUp, bien placé pour vous protéger.